Diacon, diacon, oh, <rire> diacon, diacon, diacon, comment tu vas, diacon, <rires> diacon, ah, diacon, diacon, diacon, Pastorius diacon, diacon, diacon. diacon. Oh. Wow. je pense à diacon. Salut, oui, diacon, n'est-ce pas? Ah, je ne savais pas. Diacon, diacon, réponse du, diacon, salut, diacon, Didia <coughs> Super diacon, ah diacon, ah diacon, du tout Dia -oh. diacon, diacon, diacon, diacon, diacon. Mais bah, arrête de répéter tout ce que je dis.